Bonjour à tous, le champ que je vous parlais euh, que je pouvais pas passer. Et bien, quelques jours après, là vous voyez, le sol est, est gelé. Alors j'en profite pour euh, passer. C'est le dernier champ pour les tournesols. Là où y il y, y avait de l'eau encore il y a 2-3 jours. Mais avec le sol gelé, ça va tip top. Ça va me permet de finir de préparer pour les tournesols. Et on n'aura pas besoin d'utiliser de désherbant. même si c'est gelé ça tire un peu plus au tracteur et ça va tip top Là, on va pouvoir vraiment faire un, un bon boulot sans matraquer la structure et détruire ces régras comme je vous avais dit dans la dernière vidéo du labour Dans ce terrain il va être en tournesol et après le tournesol au mois de septembre, on a du tcs, deux ou trois coups de déchaumeur pour ensuite faire du blé, ce sera fin octobre 2019, on semera le blé, Ça, on va faire ce tcs pour, pour remettre le régras en surface, Et là je suis en train d'enfouir les pieds de régras et peut-être quelques graines qui n'ont pas pu germer cet automne parce que avec la sécheresse qu'il y a eu ça prenait au mois d'août le déchômage a été efficace au mois de novembre et là on va détruire les quelques gras qui restent allez à bientôt